Philippe Robin, je suis le directeur général de la SIC en vie autonomie Et en vie autonomie, c'est une branche, je veux dire comme ça, du réseau en vie en vie mais met, met en place un, un réseau national, une filiale nationale d'économie circulaire des aides techniques. Alors, ça veut dire quoi économie circulaire des aides techniques C'est nous récupérons le matériel qui n'est plus utilisé dans les établissements ou chez les particuliers. Je parle de trolley roulant électrique, manuel. Tout est de matériel d'aide aux soins, à la toilette, la mobilité. Après un tri, on en remet en état une partie et, et on le repropose à des tarifs solidaires, pour, en priorité pour les personnes qui n'arrivent pas à s'équiper. Nous sommes des entreprises d'insertion, donc nous créons des emplois spécifiquement pour les personnes qui sont exclues du marché du travail. Il y a un Romain Durand, donc je suis directeur des, des investissements du, du groupe Reliance en charge de l'activité investissement, de la gestion des actifs et de la politique d'investissement responsable du groupe. Et nous avons eu la chance d'accompagner Envie Autonomie maintenant depuis de belles années via, à travers des prêts participatifs, notamment en contrat à impact. On a décidé d'avancer avec avec Envie Autonomie parce que c'est son organisation, c'est le, le maillage territorial déjà établi par Envie Autonomie qui nous a permis de valider notre notre thèse d'investissement. On a pu le constater également sur le sur le terrain, perçu tout le sens de la mission qu'exerçaient les équipes d'Envie Autonomie euh, amenées par. Euh, Philippe Robin depuis de très nombreuses années. Et c'était d'autant plus important que Envie Autonomie était une de toutes premières structures que nous avions accompagnées dans l'économie sociale et solidaire en matière d'investissement. Et puis ensuite, en matière d'enjeux, Envie Autonomie complète également et parfaitement certains de nos enjeux que sont l'accompagnement des établissements de santé français sur le thème de la transition écologique, leurs engagements en matière de politique d'achat durable et tout en nous permettant d'en faire un des socles de notre politique d'investissement responsable. Quand on a créé Environmentalonomy, on pensait, nous, au départ, en 2015, qu'on allait spécifiquement toucher plutôt des personnes. D'ailleurs, plutôt des personnes en situation de handicap, c'est vraiment pour ça qu'avait été mis en place le projet, c'était pour proposer une offre complémentaire aux personnes qui n'arrivent pas à s'équiper. C'est vraiment l'ADN du projet. Et même si cette ADN reste là, évidemment, mais, mais l'histoire a montré deux choses. La première, c'est qu'on touche plus de personnes en perte d'autonomie que des personnes en situation de handicap, et ça c'est un premier point, donc euh, des personnes âgées qui sont à domicile souvent. Et puis on sait oh, 50% aujourd'hui de ce qu'on distribue est, est acquis par euh, des établissements, typiquement des EHPAD. Et on s'est rendu compte qu'il y a aussi un vrai travail de fond, un vrai besoin à faire avec les EHPAD, qui est à la fois de permettre aux EHPAD, sur des budgets complémentaires, de pouvoir mieux s'équiper, pour, en matériel, donc pour des questions de budget, mais c'est aussi prolonger l'usage du matériel dans les établissements. Et, et là, le partenariat avec Reliance, c'est un sens euh, fort au, au, au niveau des établissements médico sociaux. Ça, c'est très fort. Et puis après, il y a un autre point pour moi qui est très important, c'est qu'en vie autonomie ce qu'on propose, c'est vraiment on propose un modèle qui est nouveau, qui pose beaucoup de questions sur la sécurité du matériel, sur sa qualité, sur sa performance, sur notre capacité à faire. Et tout seul, c'est vraiment un changement culturel. Tout seul, on ne peut pas faire ça tout seul. Et avoir des partenariats avec des acteurs comme Reliance. Aujourd'hui, on porte l'offre dans les établissements et ça donne confiance aussi aux personnes. De vraiment changer d'échelle au niveau national. L'idée, c'est vraiment de mettre en place une filière nationale d'économie circulaire des aides techniques. Hein, c'est récupérer avoir vraiment une filière de récupération déjà, donc la question des déchets, de l'impact environnemental est importante, parce qu'aujourd'hui ce matériel est jeté, mais il y a aussi la question évidemment de la, de la distribution du matériel et de la création d'emplois, comme je disais, on, on a l'ambition d'avoir une trentaine de structures, ça c'est l'ambition du contrat impact à 3-4 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant 3-4 ans avec le groupe Reliance Qu'est-ce qu'on va faire Alors on, ça fait 2-3 ans qu'on qu se connaît, qu'on réfléchit, il y a eu l'accompagnement financier, il y a un, un, une réflexion qui a été faite. En disant, ensemble, qu'est-ce qu'on porte Quelle ambition on a Et donc, il y a l'ambition pour Envie, avec Groupe Proliance d'apporter vraiment l'économie circulaire dans les aides techniques. Ça veut dire quoi, très concrètement Deux choses, c'est prolonger l'usage euh, des, des équipements qui sont déjà dans, euh, euh, que les établissements ont déjà en leur possession. Donc, plutôt que de jeter, il vaut mieux réparer et prolonger l'usage. Et puis, c'est apporter l'offre, avec l'ambition derrière, évidemment, de faire plus d'impact. Plus on développe l'offre en vie plus on crée d'emplois et plus on développe l'impact. Donc l'ambition, c'est que ce soit très concret. C'est bien de faire des grandes chartes et des grandes conventions, mais ce qui nous intéresse, c'est que ça aille vraiment sur le terrain. L'ambition, c'est qu'ils puisse dans le maximum d'établissements en France, porter l'économie circulaire et, et le faire avec reliance. Évidemment, ça va nous aider à aller beaucoup plus vite et plus loin. Alors, il y a une définition théorique, hein, euh, tant qu'investisseur que, que nous sommes, qu'il s'agit... Euh, en fait, d'évaluer la, la pertinence dans investissement sous les angles financiers et, et extra-financiers sans que l'un prenne le pas sur l'autre. C'est euh, une petite révolution hein, dans notre métier depuis ces, ces cinq, dix dernières années. Et puis après, c'est surtout euh, un acte personnel, un acte de gestion pour nous qui est, qui est engagé, qui, euh, qui doit faire corps avec notre politique d'investissement, qui, qui doit correspondre à des valeurs communes et puis à, à l'identité, aux, aux racines de, de l'investisseur institutionnel. Aujourd'hui, puis demain, ça sera d'avoir une meilleure connaissance des, des conséquences de, de, de l'impact qui va être produit à travers notre accompagnement. Donc, euh, on devrait en, en entendre parler de plus en plus ces, ces prochaines années. C'est un sujet qui est, qui est très important, je suis tout à fait d'accord avec Romain. C'est-à-dire que l'investissement responsable est peut-être l'occasion de réconcilier le, le financier avec le social et l'environnemental. C'est-à-dire que pour nous, pour moi, le... le le financier ne peut pas être qu'au service du financier et aujourd'hui l'investissement responsable permet vraiment de reposer les questions et de remettre la, la personne et le social au cœur du projet d'entreprise et dans nos organisations à nous. C'est très fort, on, on est des, on, notre structure nationale c'est une SIC. tous nos réseaux sont des structures non lucratives à, à gestion des intéressés. Et, euh, donc euh, ça c'est un sujet qui est très important et c'est vraiment la personne et le modèle économique qui est au service du projet social. En vieux autonomie, contribue aujourd'hui à un, un vrai changement de modèle en France, l'arrivée de l'économie circulaire dans le droit commun de la distribution des aides techniques. Pour être très clair, à l'instar de ce qui peut se faire dans d'autres pays européens, la France est en train de décider de prendre en charge le matériel médical de seconde main, euh, ce que le que social dit « remise en bon état d'usage ». Alors on attend les décrets, c'est la loi de finances 2020, mais les décrets vont arriver ça, c'est une vraie révolution et c'est un vrai changement culturel qui est très fort, qui nécessite véritablement à un, un, toute une filière de les prescripteurs, les, les, tous les personnes qui travaillent dans les services médicaux, dans les établissements médicaux sociaux, mais aussi les individus à, à avoir confiance dans ce modèle-là. Aujourd'hui en France, on est habitué à avoir du matériel neuf et, et considérer que ce que ça puisse prendre en, en charge, un matériel issu des circulaire circulaires, pose beaucoup de questions qui sont légitimes. J'en parlais tout à l'heure, qualité, sécurité, hygiénisation du matériel, compétence des acteurs. Et est-ce que les personnes qui utilisent ce matériel sont en sécurité Donc c'est un vrai sujet qui est très, très important. Et c'est une petite révolution qui est en marche, ça va prendre du temps. Et on sait qu'il y a des pays en Europe où 40% du matériel qui est distribué est issu de l'économie circulaire. Et donc il y a des vrais enjeux à la fois économiques, évidemment, parce qu'on peut faire beaucoup mieux, faire des économies, donc faire mieux avec ces économies, peut-être mieux prendre en charge le matériel, mettre plus d'aide humaine. On reconnaît les besoins qui arrivent dans les années à venir. Sur les questions d'autonomie et de handicap, il y a beaucoup de choses à faire, donc on peut faire des économies, faire mieux. Mais c'est aussi des questions environnementales et sociales qui sont importantes. On ne peut pas continuer en France à jeter, à gaspiller et l'autre côté de la chaîne, à dire qu'on n'a pas de moyens et on fait moins, on accompagne moins. Philippe l'a rappelé, le soutien de la réglementation, des collectivités territoriales, du secteur médico-social et puis aussi des des nombreux financeurs que, que nous sommes hein, amenés dans une économie où effectivement la seconde main devient de, de plus en plus un, un geste citoyen et puis une habitude de consommation. On voit bien que pour plus de sobriété, les, les, ça a importé un certain nombre de générations et les nouvelles générations qui, qui consomment maintenant sur sur de la seconde main. Puis on est de notre côté, on est vraiment aussi également impatient de, de connaître ces prochaines années l'impact d'envie autonomie envers le nombre d'emplois créés, les tonnes de CO2 évitées, les tonnes de matériel récolté et emporté dans les, dans les filières de, de recyclage. Donc on, on ne peut souhaiter qu'une qu'une belle et longue vie pour, pour l'aventure bien autonomie.